Du net, donc euh, nous allons accueillir euh, bah, monsieur Sariona, président de l'ARCEP, qui est déjà ici. Nous allons également accueillir monsieur Benjamin Bayard, qui est euh, cofondateur de la Quadrature du Net. Bonjour, et nous allons également accueillir Marianne Fernandez-Pérez de l'EDRI, qui est une association européenne. Peut-être que pour euh, commencer, nous pouvons définir un peu plus concrètement la neutralité du net. Ce que ça signifie euh, d'un point de vue concurrentiel, comme on l'a un petit peu vu avec Monsieur Soriano, mais également pour les droits fondamentaux numériques. Comme je crois que euh, Monsieur Bayard et Madame Fernandez-Pérez, vous êtes assez euh, documentés sur ces questions et assez euh, militants oui, alors la neutralité du net il y, y a un élément qui est assez facile à comprendre et qu'on qu entend bien dans tous les milieux développement, start-up, etc qui est euh, ce qu'expliquait Sébastien tout à l'heure, euh, l'innovation sans permis le fait qu'on a le droit de créer un service sur internet, on a le droit de créer du réseau on a le droit d'échanger de l'information sans avoir à demander l'autorisation d'Orange euh, ça c'est l'aspect business l'autre aspect est un aspect qui relève des libertés fondamentales et qui se lie dans l'autre sens, en fait. On regarde ce qui se passe pour le citoyen quand il utilise le réseau. Et en fait, dire que le réseau est neutre, c'est dire que j'ai accès à une information ou à des services, que je peux diffuser de l'information et des services, sans que le réseau déforme la réalité qui est la mienne. Euh, c'est ça, le fait qu'il soit neutre. Et en fait, dans tous les cas où le réseau n'est pas neutre, euh, c'est toujours un problème pour les plus faibles. J'explique, moi je ne crains, je crains rien sur la neutralité, je suis président de mon propre fournisseur d'accès associatif depuis presque 20 ans, euh, je sais fabriquer du réseau, je suis développeur de métier, si le réseau devient un peu crapouilleux, je vais m'en débrouiller. Dans la salle, je vois des gens qui sont plutôt éduqués, majorité d'informaticiens probablement, ok, si le réseau marche bizarrement, on va s'en dépatouiller. Non, là où c'est embêtant, c'est pour les gens qui n'ont ni la formation, ni le pouvoir d'achat. Si vous regardez, les gens qui vont se retrouver avec du réseau Internet hyper bridé, ce sont toujours les gens qui n'ont pas d'argent. C'est-à-dire que l'accès tout pourri d'un Kindle, ben, quand c'est quelqu'un qui n'a que ça comme vision du réseau, il est hyper bridé. Il ne voit pas le réseau, il voit ce que Amazon veut bien lui montrer. Quelqu'un qui a en plus les moyens d'avoir un smartphone, en plus de sa diseuse, et un accès généraliste et complet à Internet, S'en sortira. Tout ce qui se prépare aux états unis en termes de business, c'est toujours des accès qui seront hyper bridés pour les pauvres. Les riches y prendront l'offre haut de gamme, ils auront accès à tout, mais les pauvres non. Et ce qui est intéressant dans le débat sur la neutralité, c'est de comprendre ce que veulent faire les opérateurs. Quand les opérateurs veulent du réseau non neutre, en fait, ils veulent monétiser auprès des plateformes l'utilisation du réseau. Pour faire simple, Orange veut dire à YouTube « Tes vidéos prennent beaucoup de place sur le réseau, t'es gentil, tu me donnes des sous. » C'est l'exact contraire de l'innovation sans permis. Et il y, y a un élément philosophique intéressant là-dedans qui est « Qu'est-ce qu'on vend ?» Dans ce deal entre Orange et YouTube, qu'est-ce qui est vendu Pas l'accès au réseau, parce que l'accès au réseau, vous l'avez déjà payé vous, en vous abonnant à Orange. Qu'est-ce qui est vendu dans le deal entre Orange et YouTube Ce qui est vendu, c'est vous et ça c'est un gros problème vous étiez sujet du contrat un des deux contractants Orange comme fournisseur, vous comme acheteur d'un accès à internet et vous devenez subitement objet du contrat c'est à dire la marchandise que Orange va vendre à Youtube et curieusement les entreprises maltraitent toujours les marchandises et là il y a un problème philosophique fondamental c'est exactement le même que sur euh, les données personnelles, quand on vend vos données personnelles, ce qu'on vend c'est vous, euh, et c'est un problème assez courant et qui est le même que celui de la loyauté des plateformes, qui est le même que celui de la loyauté des terminaux, qui est euh, en fait toujours à quel moment l'humain passe du statut de sujet au statut d'objet. souhaite euh, rebondir ou... euh, Oui, tout à fait, je suis d'accord. Euh, je pourrais ajouter euh, que ce n'est pas juste un problème euh, euh, non. philosophique. Ficole philosophique. Euh, je suis désolée parce que je suis espagnole, donc euh, monde français euh, parfois, euh, il bêle. Euh, donc, ce n'est pas juste un problème philosophique, mais aussi un problème juridique. Euh, et pas exactement un problème juridique. Euh, par contre, euh, on a un règlement européen euh, depuis euh, 2015-2016, grâce au travail euh, des ARCEP, mais aussi d'autres autorités euh, des télécoms euh, au sein du BEREC, on a de la neutralité de net en Europe. Donc c'est euh, un, euh, un avantage qu'on a en Europe, qu'on doit euh, vraiment... Euh, euh, euh, réussir à, à, à l'avoir en pratique aussi. C'est ce que je pense qu'on va discuter le plus. Est-ce que, justement, vous pouvez nous expliquer un peu l'histoire de ce règlement européen -ce, comment, comment ça s'est passé, les, les discussions en amont, en fait Bon, c'était pas très facile. Euh, on a eu une proposition de règlement en 2013 par la Commission européenne qui était pas pour euh, la neutralité de net, en vrai. Euh, il y a eu euh, certaines discussions au sein du Parlement européen et on a eu une très grosse victoire euh, pour avoir la neutralité de nette. Puis après, les conseils, euh, pour ceux qui ne sont pas juristes, les conseils représentent tous les états membres de l'Union européenne, ont euh, décidé d'affaiblir euh, euh, un peu les règles que le Parlement européen avait euh, accordées. Mais finalement... Euh, en 2015, euh, on a réussi à avoir un règlement euh, pour la neutralité de net, euh, à savoir un règlement qui, euh, qui a, qui a le but d'assurer qu'il n'y a pas de discrimination dans les trafics euh, et euh, d'assurer que euh, toute gestion de trafic doit être une exception à la neutralité de net et pas la règle. Et d'autres conditions comme la transparence, mais aussi ces règlements ont donné des pouvoirs aux autorités comme l'ARCEP pour assurer que la neutralité net soit en Europe. Donc après ces règlements, le Parlement européen et les autres législateurs européens ont décidé de laisser quelques sujets un peu en l'air comme les services spécialisés, les CR rating, euh, les trafics, euh, euh, la gestion du trafic dans certaines conditions et le BEREC a amené des lignes directrices pour clarifier certaines questions. Donc à partir de 2015 voire 2016, on a un règlement et on a aussi des recommandations des, des experts, euh, euh, des autorités qui nous disent comment euh, assurer la neutralité de en Europe. Merci beaucoup. Donc, il était question d'offres euh, voilà, commerciales, dont les offres de zéro rating. Peut-être que Monsieur Soriano peut nous expliquer comment sont euh, évaluées les offres commerciales des acteurs télécoms par les différents régulateurs européens, dont l'ARCEP. Comment vous, vous procédez pour euh, Alors c'est compliqué, euh... on va se dire <rire> les choses. Hein. C'est compliqué. compliqué. Moi, comme je, Quand j'essaie d'expliquer ce qu'on a fait sur le zéro rating en Europe, ce qu'on est en train de faire, moi j'appelle ça la face nord. Et qu il, y avait, il y avait un choix simple, très simple, c'était de dire toute offre de zéro rating est interdite. C'est quoi le zéro rating C'est par exemple vous avez un abonnement mobile qui vous donne 10 ou 40 gigas de données et en plus vous avez des services qui sont zéro ratés, c'est à dire qui ne vous coûtent rien et qui sont en général illimités. Donc les réseaux sociaux, la musique, la vidéo. Bon. Éventuellement ça peut être un supplément d'ailleurs que vous payez. Alors, comme vous l'avez bien dit, le règlement tel qu'il a été défini, c'est un point d'équilibre. Et donc, le choix qui a été fait est un choix beaucoup plus nuancé. Je vais commencer par dire pourquoi. Parce que c'est très important. C'est très important. L'Europe, ce n'est pas les états unis Sur un point essentiel, c'est la concurrence. Pour ceux qui sont déjà allés aux Etats-Unis ou qui ont déjà vécu aux états unis vous savez que les abonnements mobiles, et encore plus les abonnements haut débit, très haut débit, coûtent deux fois et demi plus cher aux Etats-Unis qu'en Europe. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup moins de concurrence. Et donc en Europe, on a cette concurrence qui est une discipline du marché. Quand il y a un opérateur qui s'amuse à faire des trucs trop scandaleux, les autres opérateurs ne font pas pareil, les consommateurs changent d'opérateur, ils votent avec leurs pieds, comme on dit, et donc l'opérateur qui avait dévié, ben, il est obligé de revenir un peu dans le rang. Il y a une espèce d'autorégulation, on va dire, qui se passe par la concurrence. Une sécurité systémique. Et donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que en Europe, on a cette concurrence. Je donne juste un exemple. A votre avis, pourquoi est ce qu'en France, il n'y a pas de zéro rating il y a des choses extrêmement limitées moi mon interprétation c'est que c'est pas seulement parce qu'il y a un règlement internet ouvert c'est parce qu'à partir du moment où il y a un opérateur dans le marché qui vous donne 100 gigas pour je ne sais plus quel prix, peu importe je ne veux pas faire de la publicité pour quiconque amusez-vous à faire une offre à 10 gigas plus trucs illimités c'est quand même pas très intéressant donc on voit bien que la concurrence elle est une première garantie pour discipliner le marché et pour éviter des dérives. Je tiens à le dire parce que c'est un élément de contexte fondamental. Et c'est à l'intérieur de ce contexte que le choix qui a été fait au niveau politique européen, c'est de dire le zéro rating, c'est compliqué. Alors qu'est-ce que ça veut dire c'est compliqué Ça veut dire que des fois ça va et des fois ça va pas. Alors pour nous c'est juste terrible parce que c'est nous qui devons juger au cas par cas si l'offre à 12 euros euh, plus euh, euh, euh, la musique illimitée euh, ça va, euh, et si l'offre portugaise euh, qui a pas mal buzzé sur, euh, sur le net, 500 mégas plus euh, 10 gigas à 5 euros de vidéo, etc., euh, ça va pas. Donc c'est très compliqué. Et donc ce qu'on a, qu a, qu a décidé de faire au niveau européen, c'est d'adopter une grille d'analyse commune. Parce qu'en plus, le risque avec du cas par cas, c'est qu'on peut tous faire des trucs différents à 28 pays. Bon, donc c'est quand même compliqué notre affaire. Et donc on a adopté des lignes directrices, des guidelines au niveau du BEREC, l'organe des régulateurs européens, euh, et on a défini une espèce de grille d'analyse commune. Qu'est-ce qu'elle dit cette grille d'analyse je, je vais essayer d'être pas trop compliqué parce que c'est compliqué. Elle dit d'abord que si un opérateur s'amuse à faire du zéro rating avec un service, alors c'est mal. Alors que s'il le fait avec une classe de service, il y a des chances que ça ne pose pas trop de problèmes. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que si je vous propose 10 gigas plus Facebook illimité, c'est mort. Mais si je vous propose 10 gigas plus réseaux sociaux illimités, c'est jouable. Donc ça c'est un premier principe. Ensuite le deuxième principe, c'est que vous ne pouvez en tout état de cause pas discriminer sur un plan technique. Donc ça veut dire que quand vous faites 10 gigas illimités plus les 10 gigas plus les réseaux sociaux illimités, quand vous avez épuisé vos 10 gigas, si votre internet est bridé, alors les réseaux sociaux aussi sont bridés. Vous n'avez pas le droit d'avoir un internet qui marche différemment au même moment. Donc ça c'est quand même un principe technique assez fort. Et puis il y a un principe général, qui là est vraiment très compliqué, qui dit que, par ailleurs, si on constate que l'offre distort la manière dont les utilisateurs accèdent à Internet, biaise leur choix, leur force à aller vers certains usages plutôt que d'autres, eh ben on peut en tout état de cause intervenir pour demander la modification des offres. Donc c'est donc un paysage assez compliqué en un voilà. Oui. Il y a un point clé en réponse là-dessus, qui est pour moi extrêmement important. L'approche est relativement modérée, l'approche proposée par le BEREC, elle pose cependant un problème. Dans l'esprit, on est à bidule plus réseaux sociaux, ça passe, alors que bidule plus Facebook, ça passe pas. Qui définit réseaux sociaux Réseaux sociaux, ça va contenir Facebook et Twitter, c'est entendu. Est-ce que ça contient Diaspora et est-ce que ça contient Mastodon Moi, je mise sur non. mais c'est embêtant. C'est très embêtant. En fait, cette approche-là, elle se termine toujours par le fait qu'il va falloir l'autorisation de l'opérateur pour créer quelque chose. Parce que dire la vidéo est non décomptée de ton forfait, comment on reconnaît de la vidéo Est-ce que ça marche avec les vidéos YouTube D'accord. Avec les vidéos Dailymotion Peut-être. Avec les vidéos Vimeo Probablement. Est-ce que ça marche avec Framatube Pas gagné. Est-ce que ça marche avec la vidéo que j'ai mis moi sur edgar.fdn.fr c'est une vidéo. Est-ce que ça marche avec euh, le fichier vidéo que j'ai télé téléchargé avec BitTorrent Parce que c'est de la vidéo. Hein, et on, on voit bien très vite que ça donne aux opérateurs le droit de fournir trois ou quatre acteurs dominants et de dire ceci est la vidéo. Et donc personne d'autre n'est la vidéo. Ça interdit les nouveaux entrants. Oui, c'est pour cela que, les trois, pendant les discussions au sein de, de l'Union européenne, on a, enfin notre position, c'était que le senior rating devait être prohibé de façon absolue. Et puis après, on peut voir euh, qu'est-ce qui se passe, parce que le problème de l'approche au cas par cas, c'est qu'on ne on peut pas euh, être dans une situation où tout, est, tout pourrait être permis. Euh, euh, au niveau européen, maintenant, on a des offres euh, qui sont assez douteuses, par exemple, euh, au Portugal. Méo, euh, il a une offre euh, qui, en principe, serait contraire aux lignes directrices du BEREC. On a aussi euh, une offre, plusieurs offres en Allemagne euh, fournies par Vodafone euh, Pass et StreamOn, aussi, qui n'ont pas euh, euh, été euh, euh, encadrées par les autorités correspondantes. Donc, euh, il y a beaucoup de questions qui se posent à savoir. Euh, Est-ce que les régulateurs sont en train de faire euh, leur travail Bien sûr, oui. peut-être c'est un peu tôt pour euh, faire cette analyse, mais euh, on voudrait qu'on euh, prenne l'exemple par exemple des de Landes, de parce qu'on parle beaucoup euh, des États-Unis, mais en Inde par exemple, il y a une prohibition euh, des CR rating euh, total. Donc euh, on se demande si peut-être ce ne serait pas une meilleure approche. Vous souhaitez peut-être oui, répondre parce qu'il me semble euh, que oui, oui. vous travaillez... Enfin, oui, oui. Euh, non mais j'espère que j'ai été clair sur le fait que je ne défendais pas jusqu'à la mort le système actuel. Euh, c'est celui-là, il est là. Euh, nous, ce qu'on demande, c'est à être évalué dans la durée, puisqu'on va construire une sorte de jurisprudence. Euh, ça va être long, ça va être compliqué, il va y avoir du contentieux, bon, voilà. Euh, ça va prendre un peu de temps, on demande à être jugé dans la durée. Alors, juste pour répondre à la question de, de « est-ce que tous les régulateurs font leur boulot ?» Vrai sujet. Donc en fait, euh, un des éléments qu'on peut dire qu'il est clairement manquant dans le règlement, c'est le volet de coopération entre les autres, entre les régulateurs. Donc le, le, le règlement n'avait rien prévu, à part le fait qu'il y ait des principes communs qui soient définis, mais ensuite le cas par cas, rien n'est prévu aujourd'hui. Donc ce qu'on a fait, moi j'étais président du BEREC, donc l'organe des régulateurs européens l'année dernière, et cette année je suis vice-président et je suis en charge de la neutralité du net. Donc ce que nous avons construit, c'est une plateforme d'échange dans laquelle les, les, les, chaque régulateur doit informer euh, le groupe de travail euh, du BEREC des différents cas qui existent. Et ensuite, si on voit qu'il y a plusieurs pays qui travaillent sur le même type de cas, par exemple il y a euh, T-Mobile euh, qui a une offre euh, StreamOn euh, et, et, et Vodafone qui a une offre Vodafone Pass, donc plusieurs régulateurs sont en train de travailler sur ces offres pour essayer d'avoir une approche commune. Alors mon collègue portugais, euh, mon collègue portugais, euh, que j'adore, euh, mon collègue portugais travaille sur le sujet. Euh, il travaille sur le sujet, donc l'offre telle qu'elle existe aujourd'hui, elle n'est pas officiellement licite. Ça veut dire qu'après un travail d'examen et d'instruction, mon collègue portugais pourrait décider que c'est une infraction à la neutralité du net. Donc, ce pas parce qu'elle existe qu'elle respecte le règlement. Son problème, à mon ami portugais, c'est que chez lui, personne ne s'en plaint. Parce que... Non mais attendez, je, je, je, ça, ça fait partie de, de, de, des choses. Pourquoi Parce qu'en fait, quand vous partez d'un point de départ dans lequel vous avez des offres assez peu généreuses, on vous dit, bon bah, vous avez une offre, mettons, avec 500 mégas. pas beaucoup quand même, 500 mégas. 500 mégas faut vraiment mesurer tout ce que vous faites et on vous dit tout d'un coup vous avez 500 mégas plus les réseaux sociaux illimités oh, c'est génial franchement c'est extraordinaire et donc forcément les consommateurs portugais venant d'un point de départ dans lequel les offres sont peu généreuses en partie parce que le marché est peut-être pas assez concurrentiel on en revient toujours là euh, et ben du coup sont peut-être moins en train de pousser, en train de se battre contre ce type d'offres donc ça fait aussi partie de l'écosystème qu'il y ait des consommateurs ou des associations de défenseurs euh, des droits qui euh, fassent un peu la police, euh, qui poussent un peu les régulateurs à faire leur travail. Donc nous on fait notre partie du travail en euh, organisant une concertation euh, et évitant que les gens travaillent dans leur coin, mais il faut aussi qu'il euh, voilà, que, que, qu y ait un peu de mobilisation sur le terrain. On a parlé de, de concurrence, et euh, Monsieur Bayard, vous avez parlé aussi du de, de rôle des plateformes et des GAFA, mais est-ce que les individus et les opérateurs classiques n'auraient pas intérêt, finalement, à se défendre ensemble contre les GAFA Est-ce que ce n'est pas finalement un enjeu commun, la neutralité du net Alors, un enjeu commun, non, ou du moins pas dans l'esprit des opérateurs, et c'est regrettable. Euh, c'est un effet très, très pervers. Si, si, on, si on supprime les questions de neutralité du net et qu'on laisse les opérateurs suivre la pente glissante sur laquelle ils sont euh, on, on va tomber dans ce que décrivait Sébastien Soriano tout à l'heure qui est euh, moi ce que j'ai acheté c'est un Kindle et il se trouve que caché derrière dedans il y a un petit bout d'abonnement à un opérateur réseau et donc moi ce que j'ai acheté c'est Google TV et donc j'ai ma Google TV dans mon salon et puis euh, caché derrière il y a un accès à du réseau mais je sais pas lequel et puis je m'en fous euh, et où en fait, l'opérateur disparaît complètement dans ce, dans ce modèle-là et il devient juste euh, une espèce de revendeur local d'un grand groupe américain c'est-à-dire que typiquement, c'est un modèle dans lequel à terme, quand on fait ça euh, Orange va réussir à piquer du pognon à Netflix mais très rapidement Orange va devenir la PME de banlieue qui vend du Netflix aux gens et le vrai produit c'est Netflix et où en fait, euh, Orange aura investi des milliards pour amener la fibre optique chez vous et l'abonnement que vous prendrez, ce sera pas un abonnement Orange, ce sera un abonnement Netflix. Et ça, c'est en termes de business pour Orange mortifère. Et alors c'est très drôle parce que la, la conséquence grave, en termes de business, de la fin de la neutralité du net, c'est de faire un mal de chien aux opérateurs. Or, qui lutte contre la neutralité du net Les opérateurs. Moi, j'en suis arrivé à la conclusion qu'ils ne comprenaient pas bien leur métier ou du moins qu'ils ne la lisaient qu'à très court terme la compréhension de leur métier et or fondamentalement en vrai en termes de modèle économique Netflix est apparu en quelques années et Netflix peut disparaître en quelques années je sais pas si la vidéo dans 10 ans elle se louera chez Netflix ou ailleurs, en revanche je suis certain qu'elle arrivera chez moi en fibre optique et que donc l'opérateur qui détient l'infrastructure de fibre optique est un opérateur qui détient un business certain alors il va pas faire 80% de croissance annuelle il ne va pas euh, disrupter la galaxie juste s'il fait son 1,2% de croissance qui correspond à l'inflation et donc à l'augmentation de ses prix ça sera pas mal c'est le principe d'un industriel en fait si ce qu'ils veulent c'est faire 80% de croissance annuelle il faut qu'ils prennent les risques qui vont avec et les risques qui vont avec ça veut dire prendre le risque de pouvoir disparaître et ça ils le feraient en se cachant derrière Netflix et en fait la position qui est de dire nous faisons du réseau, nous ne faisons que ça, nous le faisons proprement et nous vous permettons d'accéder à tous les services et la position qui leur garantit, comment dire, voyez dans la ruée vers l'or, celui qui s'enrichit en moyenne c'est pas celui qui trouve de l'or. Celui qui s'enrichit c'est celui qui vend les pelles. Lui il s'enrichit tout le temps. T'as creusé, t'as rien trouvé, t'as payé ta pelle. T'as creusé, t'as trouvé de l'or, grand bien de face, t'as payé ta pelle. Orange est précisément dans cette position là, les grands opérateurs du réseau étant ceux qui font tourner et vendent l'infrastructure sont en position de dire, nous de toute façon on est payé, vous accédez à Google, vous accédez à Netflix, vous accédez à BitTorrent, nous on s'en on, on fout quoi, on vous fournit du réseau. Cette position là est la plus saine et la plus pérenne pour eux, le seul gros défaut c'est qu'ils ne feront pas 75% de croissance par an. C'est triste. Du coup, à l'aune de cette concurrence entre GAFA et quand même, comment vous interprétez les, euh, les initiatives comme Facebook qui euh, cherchent à donner Internet en Inde ou en, en Afrique D'un point de vue concurrentiel, ça vous paraît être... Euh... C'est exactement le modèle que décrivait Sébastien Soriano dans son petit Laïus en intro. Euh, C'est un modèle où ils invisibilisent complètement l'opérateur quand ils ne vont pas jusqu'à le remplacer. Et où donc, l'utilisateur n'a accès qu'à un seul type de réseau dans lequel il n'y a aucune diversité, où l'information est manipulée, et elle est manipulée dans un intérêt qui n'est jamais le vôtre, puisque je vous rappelle que chez Facebook, vous êtes la marchandise, hein, puisque vous ne payez pas. Euh, le client chez Facebook, c'est l'annonceur publicitaire. Voilà, il faut, faut bien comprendre ça. Euh, une fois qu'on qu s'est bien collé ça dans la tête, euh, bah Facebook vend des humains à des publicitaires et quand ils essayent de déployer les réseaux en Afrique ils ont trouvé une nouvelle mine d'humains à exploiter quoi. ça va pas plus loin que ça Est-ce que vous pensez que oui je voulais c'est pas facile hein, quand il y a Benjamin Bayard qui intervient c est, c est... faut être au niveau quand même hein. bon. non je voulais juste désolé je ramène un peu le débat sur terre pour dire que au niveau du, au niveau du BEREC on a, on a bien identifié euh, euh, cette situation en Inde, et donc on s'est rendu euh, justement en Inde l'année dernière, on a fait notre voyage d'études, euh, pour créer un pont entre l'Inde et l'Europe sur cette question de la neutralité du net, puisqu'ils ont été assez courageux hein, euh, en faisant face à Facebook, en prenant une décision de principe, assez, euh, assez forte, assez dure, tout dépend comment, comment on la lit, sur la, le zéro rating, et donc, on a créé une relation euh, à ce stade technique. Donc, cette relation technique, elle a eu une première conséquence, c'est que euh, l'Inde, au départ, n'avait qu'un principe de neutralité du net qui ne visait que les tarifs. Donc, elle était très bonne, enfin très bonne, très ambitieuse sur le zéro rating, mais elle ne portait que sur le zéro rating, et donc elle n'empêchait pas la gestion de trafic. Et donc euh, S'enrichissant de notre relation technique et des éléments qu'on a pu leur apporter, euh, en partage bien sûr, euh, ils ont adopté euh, eux aussi un volet euh, technique en, en décembre dernier. Et donc maintenant, l'Inde, qui est, je le rappelle, la plus grande démocratie du monde, a un dispositif complet de neutralité du net, qui donc va plus loin que le BEREC sur certains points, qui va moins loin sur d'autres, mais globalement, je veux dire, ça se ressemble assez, assez fortement. Et donc, on va continuer cette relation avec l'Inde. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse essayer d'avoir une espèce d'approche commune. Ce euh, ne sera pas forcément à 100% exactement la même, mais qu'on puisse partager entre l'Inde et l'Europe, les deux plus grandes démocraties du monde, une espèce de standard, une espèce d'approche de la neutralité du net qui nous permette d'être plus forts, de définir un référentiel potentiellement qui pourrait faire des petits à travers le monde, qu'on arrête de regarder exclusivement vers les états unis comme étant le modèle absolu, mais peut-être aussi vers l'Inde et l'Europe. Merci beaucoup. On a parlé de neutralité du net. Peut-être qu'il faut également du coup, parler de neutralité du web et de neutralité des plateformes. D'ailleurs, selon vous, qu'est-ce qui est un bien commun dans le web, le net Comment définir la notion de bien commun dans tout ça Je ne sais pas si c'est quelque chose auquel l'un d'entre vous... Bon, je, je pense que je ne vais pas tenter de définir le, qu ce qui est les biens communs, mais euh, ce que je voudrais ajouter au débat sur euh, le, la neutralité du web, c'est le fait qu'on vit dans une société où, euh, d'une part, on demande une neutralité du web, mais d'autre part, on demande des mesures euh, que juste les GAFA ou enfin, les grosses entreprises peuvent accomplir. Par exemple, on demande euh, en France, par exemple, que les entreprises euh, euh, lidèrent les sujets des fake news, ou euh, dans d'autres pays comme l'Allemagne, on demande qu'ils lidèrent sur euh, des sujets comme les contenus haineux, euh, aussi contre le terrorisme, etc., etc. Parce qu'on pense qu'avec un algorithme magique, euh, on va résoudre les problèmes euh, qui nous posent en société. Mais par contre, ce type de mesures ne fait que consolider leur position dominante. C'est pour ça qu'un autre élément a ajouté... C'est euh, euh, les règlements pour la protection des données, je pense que vous avez déjà entendu parler, mais aussi les règlements e-privacy euh, e qui est en train d'être négocié en euh, ce moment-là, justement pour assurer que euh, les droits à la vie privée soient respectés, mais aussi que ça soit utilisé d'une façon très compétitive. Et en France, vous devrez être très content, parce que, quand même, euh, il y a des entreprises qui essayent à vraiment d'émettre les droits à la vie privée comme un avantage compétitif. Je mets l'exemple des Quant, je ne sais pas si vous en connaissez, ils fournissent un moteur de recherche qui, justement, essaye de, de, de fournir des alternatives. Donc, oui, on a besoin de la neutralité du web, mais aussi on a besoin d'une cohérence politique dans les mesures qu'on demande à ces types d'entreprises de, de faire. Oui, parce que c'est peut-être également la neutralité de l'accès à l'information. Il euh, était zéro rating, mais récemment, on a un opérateur qui fournit gratuitement, on va pas le citer, qui fournit gratuitement un bouquet de, de titres de presse gratuits. Est-ce que vous pensez que ça distort non seulement la concurrence, mais également l'accès à l'information bon, On va pouvoir le citer, moi je, je m'en fiche, je ne suis, suis pas animateur. Euh... On appelle ça le dossier SFR Presse, parce que c'est le nom de l'offre. Le groupe SFR qui appartient à Patrick Drahi euh, vend de la presse en même temps que l'abonnement à Internet, parce que c'est de la presse qui appartient à Patrick Drahi, il hein, ne faut pas se tromper, ça sort pas. Euh, le grand intérêt étant que la TVA sur la presse est à 2,1%, alors que la TVA sur l'accès à Internet est à 20%. Bien. Donc une fois que tout ça est mis au propre, euh, ce n'est pas fait pour des raisons politiques, c'est fait pour faire de l'évasion fiscale. Une fois que ça s'est entendu... Ça a un effet politique. Ça a un effet politique, puisque ça incite une partie de la population à aller lire l'IB, puisqu'ils ont l'accès inclus, euh, l'abonnement inclus à l'IB, euh, alors que ça n'incite pas la même partie de la population à aller lire Le Monde ou le Figaro. C'est pas, euh, pas de la presse loisir, vous voyez. Euh, C'est quand même de la presse relativement politisée. Alors relativement, on n'est pas... Vous voyez, il y a les macronistes soft, les macronistes hard, il n'y a pas l'extrême gauche, il n'y a pas l'extrême droite, on est, on est plutôt dans les parties molles. Mais <rire> il n'empêche que c'est politisé. Et packager, euh, utiliser en fait la, la, la puissance euh, économique d'un opérateur... Pour euh, distordre l'accès à l'information politique, c'est pas anodin du tout. C'est vraiment pas anodin. Alors ça ne relève pas de la neutralité du net au sens du règlement. Euh, C'est-à-dire que je crois pas que l'ARCEP puisse intervenir pour cette raison très simple qu'il n'utilise pas le réseau. C'est-à-dire qu'il ne modifie pas le réseau. C'est juste du fiscal et du comptable. Mais il n'y a pas de priorisation sur le réseau. Hein. Les pages de Libé sont aussi lentes chez SFR que chez Orange. Mais c'est quand même quelque chose qui est perturbant, mais qui pour moi est plus perturbant euh, du fait que les grands groupes de presse appartiennent à quelques milliardaires en France euh, ou du fait que les grands opérateurs réseau utilisent leur puissance pour déformer d'autres choses que le réseau. Mais c'est une tendance systématique, tous les grands acteurs économiques débordent. Ils sont grands, ils sont gros, quand ils bougent, ils renversent les chaises, ils font pas attention. Euh... Mais c'est pas pour moi spécifiquement un problème de neutralité du net, c'est un problème net, précis, sérieux et grave, mais je crois pas qu'avec l'outil qui est le règlement européen, on puisse traiter ça, et c'est un problème, ça veut dire que le règlement européen est trop faible, puisqu'on a quand même un opérateur réseau qui a utilisé le réseau pour déformer la vision que vous aviez du monde, ce qui était dans... Le... Pour moi, dans la définition de la neutralité du net, c'est l'opérateur, il transporte et il n'intervient pas. Or là, il intervient. Du coup, ça, ça ouvre complètement le débat et par conséquent, si on voulait améliorer l'application de la neutralité, du, la neutralité du net, qui est quand même plutôt bonne en Europe, qu'est-ce qu'on pourrait faire Imaginons, on est dans le meilleur des mondes, on veut rendre les choses encore mieux, qu'est-ce qu'on fait Alors, je ne sais pas comment ça se formulerait en droit, parce que la question est très complexe, mais j'ai deux points très simples. Euh, d'abord ne plus parler de neutralité du net et venir vers une neutralité des intermédiaires techniques c'est à dire que quelqu'un qui est entre moi et le monde doit, me doit en fait une certaine neutralité et donc ben, mon écran de télévision mon terminal en fait, qu'il soit dans ma poche qu'il soit dans ma montre qu'il soit dans ma télévision qu'il soit dans ma box, etc me doit une certaine neutralité euh, qui est évidemment à définir. Ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, c'est euh, chercher à donner du pouvoir à l'utilisateur. C'est exactement dans l'esprit du règlement sur les données personnelles, euh, permettre aux gens d'exercer un choix euh, et d'avoir le pouvoir euh, sur l'outil numérique qu'ils utilisent. L'exemple que j'utilise en conférence, c'est le lecteur de DVD. Le lecteur de DVD, vous mettez un DVD dedans, vous voulez passer la pub, il dit non. Eh bien, il n'y a aucune raison technique qui dise non. C'est votre lecteur à vous dans votre salon. Quand il dit non, il répond à quelqu'un qui n'est pas vous pour des intérêts qui ne sont pas les vôtres. Ça, c'est un problème. Ça veut dire que ce n'est pas le vôtre, en fait, puisqu'il vous obéit pas. Et si mon téléphone ne m'obéit pas, c'est un problème. Parce que ce téléphone, c'est une extension de moi-même, c'est ce qui me permet de parler aux gens. S'il ne m'obéit pas, j'ai un vrai problème. Si je ne peux pas dessus mettre le logiciel que je veux, j'ai un vrai problème. Donc pour moi, c'est les deux éléments clés. C'est neutralité des intermédiaires techniques et donner aux utilisateurs le droit de contrôler les éléments qu'ils utilisent. Vous avez mentionné le règlement e-privacy tout à l'heure. Euh, comment euh, comment ça, ça va impacter positivement euh, ou, né ou négativement la neutralité du net Bon, la neutralité de net, les droits à la vie privée sont liés. Il y a même des mentions euh, dans les règlements sur la neutralité de net, à la, les, droits à la, euh, à la, les droits à la vie privée. Euh, le fait qu'il y ait un e-privacy euh, règlement, euh, c'est pour assurer qu'il y a une confidentialité des communications, qu'il y, euh, qu y a aussi des mesures pour assurer que les entreprises euh, assurent euh, qu'elles traitent. Par exemple, dans le cas des opérateurs, qu'ils traitent juste les données et qu'ils n'interviennent pas pour, euh, dans les réseaux. Euh, mais c'est une question plus large, euh, parce que euh, bon, c'est vrai que c'est deux questions liées. Euh, dans les règlements, il y a aussi déjà des mesures pour assurer que les, euh, les fournisseurs d'accès à l'Internet ne euh, surveillent pas des contenus spécifiques. Mais le règlement e-privacy, il va plus loin maintenant, euh, est, est censé aussi de, euh, euh, de toucher des opérateurs comme Google ou Facebook qui fournissent des services techniquement différents, mais euh, d'un point de vue euh, euh, pratique, ils fournissent des services équivalents, par exemple SMS versus euh, WhatsApp. Donc, ils fournissent des communications, euh, des communications électroniques. Donc, le règlement e-privacy, euh, e c'est censé légiférer euh, exclusivement sur ce type de secteur. Et donc, euh, euh, c'est pour ça que ça va aussi au-delà du règlement pour la protection des données, qui est plutôt général. Mmh. Très bien, merci. Petite question peut-être pour conclure. Euh, Est-ce que l'absence de neutralité qu'on peut observer ailleurs dans le monde risque de nous impacter un jour Et si oui, con, comment Vous avez parlé de, de, de l'Inde, monsieur Soriano, vous avez indiqué que vous aviez été en discussion avec l'Inde. On pense aussi à la Chine, par exemple, où du coup, il y a des problématiques effectivement, de neutralité du réseau qui s'appliquent. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Euh, effectivement, en Chine, vous avez carrément un firewall national. Donc... Euh, la notion de neutralité du net est quand même assez théorique. Je vais prendre la question de manière un tout petit peu différente. Moi, ce que je trouve comme étant le grand danger dans la transformation numérique telle qu'on la connaît, c'est qu'il y a des continents, la Chine, les états unis qui sont organisés depuis quelques décennies, quelques années, pour prendre le pouvoir, pour prendre le pouvoir à l'échelle mondiale. Et ils le font avec un très grand succès. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que l'Europe est en train de disparaître. L'Europe est en train de disparaître de la carte des acteurs du numérique. Et ça a une conséquence, c'est que nos valeurs et notre histoire, aujourd'hui, sont pas représentés. Alors, il y a une manière d'agir qui est de réguler, de dire, OK, bon, on a perdu ce truc, c'est que des grands Américains, demain, des grands Chinois qui sont en Europe, on va les réguler. Bon, Mais sauf qu'on sait que ça a forcément une limite. Et donc, moi, je crois profondément que, parmi nos objectifs, il y a la protection des droits humains, mais qu'une manière de protéger nos droits humains, c'est aussi la question business en Europe. C'est pour ça que, pour moi, il n'y a pas à dire est-ce que qu'on protège euh, euh, la neutralité du net, par exemple, uniquement pour le business ou uniquement pour les libertés. Pour moi, c'est la même chose. Moi, ce que je crois profondément, c'est que les entrepreneurs peuvent apporter des solutions qui défendent mieux les droits humains. Et vous avez cité des entreprises qui essayent de le faire, par exemple, dans le domaine des moteurs de recherche. Et une des questions, aujourd'hui, fondamentalement, c'est de savoir comment est-ce qu'on s'organise, quelle est notre stratégie continentale européenne pour le permettre. J'ai passé un an à Bruxelles, quand j'étais président du régulateur des télécoms, et la raison et la réponse à cette question, c'est « il n'y en a pas ». Voilà. Et moi, c'est un motif d'inquiétude extrêmement profond que j'ai sur, ce, sur cette question, de savoir, au-delà des, des, des régulations, des réglementations, qui sont évidemment très importantes, bon, en tant que régulateur, je ne vais pas vous dire que la régulation, ça ne sert à rien, mais comment aussi on a une pensée d'accompagner, de permettre qu'il y ait des start-up, qu'il y ait de la tech for good, qui se développent de manière massive sur notre continent la régulation, elle va les aider à avoir les instruments, la portabilité des données, c'est ce qui va les aider à concurrencer les GAFA. Ok, mais ça ne suffit pas. Et cette stratégie-là, aujourd'hui, elle n'existe pas. Et moi, ça me fait très peur. Parce que oui, il faut de l'empowerment des utilisateurs, je suis 100% en phase là-dessus, c'est hyper important, mais il faut aussi des entreprises, ça peut être de l'associatif, pas de. Voilà, je ne pas... juge pas la tête du client, je m'en fiche, mais il faut qu'il y ait des organisations des solutions. Sinon, on n'y arrivera pas. On sera tout le temps en train de retenir la corde comme ça euh, et, et ce sera un combat qui sera vain et qu'on perdra. Et le pire, et là je reviens à votre question sur la Chine, c'est que voyant notre position de plus en plus rétrécie, voyant la pente chagrin amenée à presque rien, eh ben, peut-être qu'un jour on dira bon, ben, en fait... Cette protection des libertés, cette protection de la vie privée, peut-être c'est ça notre problème. Peut-être que, peut que dans dix ans, on dira, en fait, le GDPR, le règlement sur la vie privée, il nous a empêché d'avoir des grands brokers, il nous a empêché de développer d'intelligence l'intelligence artificielle. Et donc, en fait, bah, c'est ça qu'on va sucrer, pour espérer revenir dans cette bataille euh, euh, et, et revenir dans cette, dans cette confrontation mondiale. Et donc, je dis pas... J'ai absolument pas dit que c'était un scénario que je souhaitais, hein, pour être clair. Euh, et donc, moi, je crois vraiment que la pensée liberté et la pensée business, c'est la même chose et qu'on ne peut pas penser l'un sans l'autre et qu'il faut se préoccuper très fortement de la partie business. On a un règlement sur la neutralité du net. Good. On a un règlement sur la protection des données personnelles. Good. Maintenant, où est la stratégie de développement de boîtes tech Encore une fois, je veux bien le mettre sous le label tech for good, si ça rassure les gens sur le fait que c'est du business pour le bien. Où est cette stratégie européenne Pour moi, c'est ça le grand défi. Et si on ne s'y confronte pas, les digues vont céder un jour. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite réagir Enfin, Je suis tout à fait d'accord dans le sens où on a vraiment besoin, pas justement des leaders au sein du business, mais aussi au sein de la politique qui euh, croient vraiment à ce qu'on fait euh, dans le sens euh, des, des règles qu'on qu a pour protéger les droits de l'homme. Parce que vraiment, les, droits, les droits de l'homme, c'est vraiment, comme on l'a dit, un avantage compétitif. Mais aussi, je pense que c'est important de dire qu'il y a aussi un problème des ressources, parce que euh, euh, M. Soriano s'est plaigné qu'au euh, Portugal, par exemple, euh, il n'y a personne qui, qui s'est plaint, mais par exemple, il y a une ONG qui s'appelle Deleitos Digitais. Mais c'est une ONG qui est formée par des bénévoles. Donc, ils sont pas des moyens. C'est des gens qui ont un travail. Et les soirs, euh, ou quand ils sont le temps, euh, ils, ils, ils, enfin, ils essayent de défendre les droits numériques. Mais c'est ça. Donc, ils ne sont pas des moyens. Donc, il ils faut donner aussi. Les moyens à ceux qui veulent construire ces stratégies européennes, notamment euh, les sujets comme Digitalis, mais aussi euh, les régulateurs, euh, parce qu'à chaque fois qu'on parle à, des, à beaucoup de, de régulateurs, ils nous disent mais on, on doit faire une, euh, enfin, on, on doit décider des pour, euh, pour des priorités. Donc on ne peut pas agir tout le temps, donc ça nous séverait si jamais il y a une plante. OK, mais d'après les règlements, par exemple sur la neutralité des net, les autorités des télécoms, ils sont en obligation à, à assurer la neutralité des net. Donc il faut vraiment qu'ils soient aussi des, des ressources. Voilà. Monsieur Bayard, vous avez un complément à apporter je suis assez, assez d'accord avec la grille de lecture de, de Sébastien Soriano. Euh, il y a encore des choses à, à finir dans la, dans la protection et la définition de, du modèle humain en Europe sur la, la défense des libertés. Mais il n'y a pas de stratégie industrielle, et il n'y en a ni à la grand-papa, ni moderne, et c'est ça qui m'inquiète, c'est-à-dire que, euh, vous voyez, Airbus et Ariane Espace, c'est le modèle à la grand-papa, une grande industrie. Alors bon, ils vont, ils vont nous faire un Capgemini de l'hébergement, et ça va être un drame, enfin, ça va être du clou de la française, vous voyez, ils ont, ils ont essayé ça, il y a 2-3 ans, ça ne donnait bien rien euh, donc il n'y a, a pas le modèle à la grand-papa, il n'y a pas non plus le modèle moderne, euh, c'est-à-dire que l'initiative sur comment on fait pour euh, fournir les mêmes services que les GAFA et en respectant la vie privée, parce qu'en fait c'est ça la solution en Europe, hein. on a créé un cadre réglementaire qui est assez dur, maintenant ce qu'il faut c'est que des industries euh, se développent euh, dans ce cadre et créent du business dans ce cadre et ça peut tout à fait fonctionner. Euh, mais à l'heure actuelle, le moteur d'innovation là-dedans, euh, il est dans les associations, il est dans des toutes petites structures. Et je trouve ça extrêmement inquiétant. Toutes les entreprises, euh, y compris celles dont je vois les logos là sur les sponsors, euh, lisent le règlement sur les données personnelles comme étant une menace. Et se disent, comment faire pour ou bien le contourner, euh, ou bien être le moins touché possible il y en a pas une qui se dit OK. Comment je peux utiliser ça comme une force Comment je peux utiliser ça pour développer mon business selon d'autres modèles, selon d'autres structures, où les gens sont pas la marchandise et où cependant je suis rentable et où une fois que j'aurai fait ça, dans un espace, il y a un marché en Europe qui est quand même un des marchés les plus prospères de la planète. Il y a un espace économique pour ces entreprises là. Et une fois qu'elles auront réussi à se développer en Europe, euh, elles pourront aller se promener ailleurs et aller dire, euh, par exemple, aux Américains regardez, on a un modèle économique qui est totalement différent, mais nous on respecte votre vie privée Or, à l'heure actuelle les, tous les grands groupes industriels, ou même les, même les entreprises relativement moyennes dans le numérique je les vois toutes euh, butées sur, sur le réglementaire euh, comme si c'était l'ennemi alors que ça devrait être leur opportunité alors il y a Quant qui est le exemple d'une entreprise qui a pris des décisions qui sont parfaitement alignées avec la neutralité du net et avec le règlement sur les données personnelles bien avant que ces, ces données réglementaires apparaissent. J'en ai discuté avec les gens de compte il y a trois ans. Euh, eux c'était leur choix de dire ok on ne peut pas se battre contre Google en faisant du Google parce qu'on le fera moins bien qu'eux donc on va se battre contre Google en faisant autre chose. Et à l'heure actuelle, les, les modèles que je vois et qui sont intelligents, ils sont portés par des associations et il serait plus intéressant qu'ils commencent à être repris par des TPE, pas par des grands groupes, ça ne marchera pas, euh, ça ne fonctionnera pas en fait, je ne sais pas comment expliquer, quand, si je prends un parallèle avec le monde de la boulangerie, euh, si, si vous développez un réseau de dizaines de milliers d'artisans qui fabriquent du pain, vous fabriquez pas du tout la même chose que si vous fabriquez un géant européen du pain qui produit tout le pain d'Europe dans cinq usines complètement normalisées. Vous voyez, c'est pas le même délire. Euh, le, le modèle avec 3-4 grands acteurs, les américains l'ont déjà fait, ils nous les ont imposés. On peut essayer d'en faire un sixième nous, mais ça sert à rien. Euh, des, des modèles beaucoup plus décentralisés de plein de petits acteurs qui éventuellement s'appuient les uns sur les autres se consolident les uns sur les autres trouvent des économies d'échelle sans pour autant avoir à transformer les gens en marchandises là il y a un potentiel euh, numérique de croissance en Europe qui est très fort qui est pas soutenu euh, tout, ce tout, tout le travail de Framasoft sur des googlisons internet il n'y a rien derrière euh, tout le travail qui a été fait en France euh, un projet qui s'appelle Replicant d'obtenir un téléphone Android euh, sans aucun logiciel espion dedans ça intéresse tous les ministres d'avoir un, un téléphone sans logiciel espion dedans mais non ils ont préféré balancer des millions dans Thales pour faire un téléphone dont ils ne se servent pas et, Quant, euh, et Replicant se développe en France avec un budget de 15 000 euros par an on marche sur la tête. Là, il y, a du, du, il y a du travail intelligent à faire. Et à l'heure actuelle, il n'est pas fait. La commande publique, elle n'est pas du tout fléchée comme ça. Hein. L'armée achète ses logiciels chez Microsoft. Merci beaucoup à tous les trois. Je pense que là, on a tous compris pourquoi il fallait défendre la neutralité du net. On a le temps de répondre à peut-être une ou deux questions. Donc euh, nous allons faire circuler le micro. Bonjour, merci pour votre intervention à tous les quatre, enfin à tous les trois. Et euh, c'est une question qui est pour vous trois, justement. Je, je travaille dans une FinTech récemment, actuellement je suis dans une MedTech, et on voit que la neutralité du net euh, est impactante pour nous. C'est-à-dire qu'au niveau des données, que ce soit pour la RGPD ou pour la DSP2, pour les FinTech, on a des problématiques qui viennent faire en sorte qu'on ne peut pas être concurrentiel par rapport à des acteurs euh, globaux et qu'on ne peut pas justement donc avoir un système typiquement un exemple. Si on est une start-up, qu'on n'a que des développeurs, qu'on veut, euh, qu veut mettre en place un service qu'on veut déployer, la chose la plus facile à faire, c'est d'avoir du pass, d'avoir un héros-coût et de pouvoir déployer rapidement sans avoir dadmin 6 et euh, sans avoir de coûts infrastructurels, enfin, ou des coûts qui sont très limités et qu'on externalise. À partir du moment où on a de la donnée médicale ou de la donnée financière, on est obligé de passer par des normalisations et par de la législation française et avoir des services français qui n'existent pas en passe. C'est-à-dire qu'on va être obligé d'avoir du IAS, du OVH ou des choses comme ça. Et c'est assez horrible en fait. C'est totalement horrible parce qu'on a des coûts qui sont supplémentaires et où on ne peut rien faire. Donc comment faire aujourd'hui pour que des, entre eux, des acteurs locaux français puissent justement se développer, enfin, veuille se développer en France sur des secteurs tels que la FinTech ou la MedTech, alors qu'infrastructurellement parlant, il n'y a rien du tout qui a été conçu pour, et qu'on n'a pas laissé la place à des acteurs locaux de se développer avant de mettre en place de la législation Alors ça, c'est un problème de poulet d'œuf. Euh, les acteurs ne se sont pas développés sans la législation, la législation ne s'est pas développée sans les acteurs. Enfin, à un moment, il faut bien faire quelque chose, et ça commence toujours par le cadre réglementaire. Enfin, moi, j'ai jamais vu que les gens deviennent vertueux magiquement et qu'à un moment on mette la vertu dans la loi. Vous Voyez, c'est toujours un peu le contraire. Mais on peut donner la parole aux gens qui ont des cheveux et des barbes, là. Alors, bonjour. Laurent, je travaille chez Clever Cloud. Clever Cloud est une plateforme de services français qui est donc compatible avec la GDPR, qui est donc euh, compatible pour gérer les données médicales. Et donc, oui, ça existe. On n'est pas peut-être moins connu qu'Herooku, mais il euh, y a une offre. Il se trouve que la plupart du temps, on donne de l'argent à, à Bulle et Orange pour faire le cloud souverain et pas à OVH et Clever Cloud. C'est regrettable. Mais c'est comme ça et on existe et on est dispo et on peut en discuter après tout à l'heure, si tu veux. Merci, bravo. bravo. Mais l'air de rien, c'est symptomatique. Euh, quand ils ont voulu monter le clou souverain, vous voyez, ils ne savaient même pas qu'OVH existait. Ouais, c'est vrai. C'est une vieille maison, OVH. Ça fait longtemps qu'on les connaît. Octave, on l'a connu quand il posait des questions dans le Usenet il y a 15 ans de ça. Euh, juste nos dirigeants, ils ne savent pas. Ils flèchent super mal tout ça parce qu'ils ne connaissent pas. Et l'inculture euh, à Bercy est quelque chose qui fait peur, et je soupçonne qu'à Bruxelles, ce ne soit pas beaucoup plus reluisant. Et, euh, ah, me on me a quand me même... Me OVH, c'est une boîte française, et est, euh, enfin, qui, est, qui est fondamentalement européenne, hein, c'est une boîte qui a été montée en France par un type qui vient de Pologne, enfin, c'est plus européen, tu ne peux pas, euh, qui est un des leaders mondiaux de l'hébergement, et juste qui est totalement inconnu. Que, dans les ministères. Maintenant, ils commencent à être un peu identifiés, mais il y a 5 ans, non. Et je trouve ça extrêmement inquiétant. Bonjour, merci pour votre intervention. Euh, une question plutôt pour M. Soriano, mais je pense que tous les autres intervenants pourront réagir à leur grand plaisir. Euh, comment, euh, enfin, quelle est votre position par rapport au fait que Jusqu'à présent, là où la législation euh, se posait pas trop, la question est restait plutôt dans le flou sur la, la possibilité aux opérateurs de surveiller un petit peu le contenu et, et le trafic et ce qui se passait chez eux. Euh, Aujourd'hui, avec les, la, en gros la liberté qu'on a laissée aux opérateurs de faire du zéro rating, on leur a donné implicitement l'autorisation de sniffer le trafic pour savoir qu'est-ce qu'on consommait et, et qu'est-ce qu'on qu qu allait voir. Euh, en termes de vie privée, en termes de GDPR, de consentement de l'utilisateur, etc. Comment vous, en tant que régulateur, vous positionnez et voilà quel est votre avis là-dessus Alors, le, le, le texte européen est assez clair sur ce sujet et notamment les lignes directrices du BEREC expliquent clairement que euh, les, les, les motivations euh, de ce type ne sont pas ne sont pas légitimes. Et donc, en gros, c'est l'opérateur qui doit se débrouiller pour organiser son zéro rating sans avoir à se mêler de la vie privée ni avoir à surveiller le trafic. Donc il euh, y a une décision qui vient d'être rendue là, alors on n'a on pas, pas rentré encore dans les détails donc je ne peux pas vous en donner toute la, toute la, toute la, toute la, toute la subtilité, par le régulateur suédois, hein, c'est ça Je vois mes équipes qui connaissent mieux le sujet que moi, qui justement a fait le distinguo entre deux offres euh, en Suède de zéro rating, l'une qui apparemment utilisait des dispositifs assez intrusifs et l'autre qui se basait sur euh, des, des données de nature plus partenariale, c'est-à-dire euh, par la connaissance qu'elle a du fournisseur de services euh, qui a une capacité à pouvoir distinguer le trafic sans avoir à être intrusif vis-à-vis -vis de la vie privée de, de, de, des internautes. Et le régulateur a dit il y en a une qui est interdite, la première, et l'autre qui, a priori, est compatible en tout cas, sur le plan de la vie privée. Voilà. Donc, donc il y a bien ce principe qui permet d'éviter de, de, des mauvais prétextes, euh, sous prétexte de zéro rating, euh, d'aller regarder à l'intérieur des paquets. Ça, c'est bien prévu par le cadre. Euh, bonjour, merci aussi pour votre intervention. Moi, j'ai une question. Vous avez parlé donc, tout à l'heure de Netflix euh, par rapport euh, aux fournisseurs d'accès. Donc, euh, le fait que les GAFA vendent des services et qui sont en train de commoditiser l'infrastructure. Ma question est, euh, qu'est-ce que vous pensez du fait que bah, les GAFA deviennent des opérateurs d'infrastructure Donc en ce moment, il y a Google, Facebook qui tirent du câble transatlantique. Aux états unis il y a Google qui fait Google Fiber, Google Fi. Euh, donc qui viennent marcher sur des plate des fournisseurs d'accès. Euh, qu'est-ce que vous en pensez Ils tirent des câbles transatlantiques ou ils en opèrent ils tirent et ils en opèrent. Google là, sort Curie entre les États-Unis et le Chili. Ils sont en train de déployer une entre les États-Unis et la Norvège. Et ils sont propriétaires déjà d'une fibre, entre, enfin d'une fibre une grosse, entre les États-Unis et le Japon. Qu'ils opèrent des fibres en transatlantique Oui, c'est pas surprenant vu la, vu la taille. Euh, pour le moment, à chaque fois que Google a essayé de toucher au, au dernier kilomètre, ils ont fait machine arrière ils n'ont pas encore touché à la desserte. Mais ça fait un petit moment qu'ils sont opérateurs d'infrastructure. Ils sont, ils sont un des gros opérateurs d'infrastructures depuis déjà quelques années. Et oui, enfin, ils deviennent gros, il y a concentration verticale et horizontale, comme toujours quand un trust se monte dans une entreprise capitaliste. Oui, moi j'ajouterais que enfin, bon, nous, en tant que régulateurs des, des, des réseaux, on est agnostique vis-à-vis -vis des acteurs. Euh, en revanche... Ce qui, ce qui posera nécessairement problème euh, dans les télécoms, comme ça le pose aujourd'hui dans tous les autres secteurs où ces acteurs interviennent, c'est que tant qu'ils ne payent pas pour les écoles et les routes, euh, euh, c'est-à-dire tant qu'ils ne payent pas d'impôts, on a un énorme problème. Euh, voilà. Euh, mais bon, ça, je dirais, ce n'est pas spécifique aux télécoms. Quoi. Je suis désolé, moi, je dois absolument partir. Je... Merci, merci. Je suis désolé. Merci, pour... oh, merci. merci beaucoup. Merci beaucoup. Let's see,